Moi, je suis coopérateur, euh, prestataire, salarié chez Itopie Informatique. Donc, Itopie Informatique, c'est une coopérative d'activités informatiques à Genève qui est inscrite dans l'économie sociale et solidaire et qui, euh, qui a pour vocation d'humaniser l'informatique, de remettre l'humain au centre et d'avoir une approche informatique durable. Donc, que ce soit euh, sur l'aspect social, évidemment, sur l'aspect environnemental, mais aussi sur l'aspect économique, hein, c'est une coopérative d'activité. Donc on a une charte qui dirige notre, euh, notre, euh, notre travail et, et on a deux pôles d'activité, euh, le premier c'est la réparation d'ordinateurs et la vente d'ordinateurs d'occasion, hein, prolongation de la durée de vie des, des ordinateurs, avec une, une forte incitation à passer sur des logiciels libres, hein, parce que les logiciels libres aussi nous, nous garantissent cette, cette longévité euh, des ordinateurs, un, un meilleur contrôle de la technologie aussi, moins d'évasion de données, et on a aussi un autre pôle d'activité, c'est euh, l'assistance aux, aux entreprises, euh, à des associations de la place genevoise, euh, donc assistance informatique. Voilà, donc euh, c'est une euh, coopérative qui est essentiellement euh, qui est humaniste, Utopie hein, Informatique, c'est le, le, le nom veut bien le dire, et le message que j'aimerais passer euh, à Alternativa c'est prenez conscience de l'énergie grise qui est dans vos ordinateurs, euh, essayez de les utiliser le plus longtemps possible et essayez également les logiciels libres qui vous permettent euh, de faire la même chose que ce que vous faites avec des logiciels traditionnels, euh, mais de le faire plus librement et avec plus d'éthique surtout.